Et salut à tous, c'est Sky J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo sur domination. Donc, on va y aller tout de suite. D'accord, non, j'ai bon. Je sais sur laquelle je vais aller, voilà. OK. Ok, c'est parti. Je suis quoi moi d'ailleurs Je suis bleu. Ah merde, c'est rouge. Hey, M, pourquoi je suis archer D'accord. Bonjour, bonjour, bonjour. Ok. Nickel. Je rentre en plein dans une partie. Sinon, ça va tranquille. Par contre, ça va pas être le bon kit là. Ça va pas le faire. Euh, tier standard c'est celui-là. Ok voilà, on est blue. C'est good Alors, euh, si vous m'entendez pas fort c'est normal, c'est parce que euh, y a des gens qui dorment, je ne dois pas faire de bruit. Ah, oh, bravo, c'est E.S. Bon, je découvre la map, hein, voilà. J'en ai fait tellement pas beaucoup que... Hein Quoique... Ah si, j'en avais fait un petit peu avant. Je mets bien ça. What Oh, dommage. Alors, euh, qu'est-ce qu'on va prendre comme kit Moi, j'aime bien Voleur. C'est pas sur un petit kit Voleur. Je crois que c'est ça, ou c'est celle-là. Celle-là. Si Je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Ah, ok. Hop, je me débrouille avec le kit voleur, moi. Hop, moi je suis pas un grand archer. Je vraiment. Oh! Ok, good. C'est good. Mais ah, attendez. Ok, par là, ils ont chopé la forge. Ah oui, d'accord. Carrément en train de se faire dominer. De... Oh! Oh, les mâches, c'est oh shit oh merde les mages c'est dangereux mm -hmm. ça c'est à un... nous par là bas je sais pas trop ce qu'il y a en perso je sais pas une minimap donc euh, voilà je peux pas vous dire Et par là bas c'est la mine ça grouille totalement de rouge donc euh, je vais pas y aller ah ça c'est la force, c'est pas intelligent ce qu'ils ont fait Oh shit Par contre ils font super mal les mecs C'est en train de me niquer de ouf C'est trop pété, c'est trop pété, mage. On va tester mage, après. C'est encore à nous, c'est la pauvre écurie. Qu'on arrive un peu à garder, des fois. Bon, par contre, c'est mal parti pour gagner, hein, mais euh, voilà. You are blue. Là. Hum. Ok, on a capturé la Syrie La Syrie avec le bois, pas la Syrie et le pays. Euh, ni lignac. C'est bon. J'ai fait ma dose de blague pour le mois. Je peux partir. Par là-bas, il y a quoi Oh, putain. Glitch. OK, ça marche. berserk comme mes couilles là. Okay. Ah! What? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas trop bien compris. Euh. J'ai vu d'image, c'est où ma faire. Ok, ça part, un petit image. Alors, c'est quoi? Déportation, nova de glace, boule de feu. Ah ok ça va c'est good ah, c'est bien allez c'est parti c'est parti une boule de feu Oh shit Ok, sauve me, save me Oh faux. Oh le mec C'est un thug, ok, c'est bon. C'est le thug de la night. En bref, ça c'est rouge. quand on est carrément en train de se faire défoncer par les rouges. Donc là, une capture pour moi, nickel. Donc On 41, un... ouais 25 Oh putain et c'est trop vénère en Legendary Coins Moi je dis pas non Oula Oula Oula on est chaud là Oula on est chaud Carrément chaud Ok, c'est cool, ça c'est cool ça. Il ne reste plus que la ferme et la mine. Oh, on arrive un petit peu, bon, pas beaucoup mais un petit peu à remonter. Perso, je pense pas qu'on va pouvoir réussir à, à, à, à les dépasser. Hein. Parce que quand même une légère avance de presque le double de nos points. Hein. Mais ça peut se tenter. Alors, par la mine. Et yeah, par la mine. Oh. Ah. Là, il y avait quand même, je sais pas combien de milliards de rouges. Mais bon, voilà. Yeah. Oh, là, faut juste tirer dans le tas quand il y a un milliard de rouges, je crois. Ok, par là... Ok, goli rouge, goli rouge, goli rouge Il faut les rectes Et je tire dessus, oh mais il y a un mec derrière en fait je crois je crois en fait il y a un mec derrière Oh, oh. Ah, on est en train de les rattraper. Ça, c'est bien. Oh, bitch. Get wrecked, bitch. De glace n'est toujours pas. Non, mmh, si. C'est quand c'est une glace euh, machin, ça. D'accord. Oh! Qu'est-ce qui est pas ça? Ok, je crois en fait. Euh... Ouais, d'accord. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. What? Oh! Bitch! Pardon. Euh. Il m'a littéralement. Ok. allez recharge. Il y a la forge là-bas. Yolo Ok. C'est pas grave. Je les ai enfermés. Pas pour longtemps, mais je les ai enfermés quand même. Oh non, ils ont recapturé la série. En fait, c'est plus série que je pensais. Oh. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez, respawn, voilà. Ok, good. ouais. What? Ah, je suis en train de me faire poursuivre par des mecs, je crois. Ah non, ça va. Par contre, il y a un mec, un mec là-bas. Okay. Moi je suis. Je suis Gandalf. Qu'est-ce que tu vas faire Je suis Gandalf. Je vais te défoncer. Ah oui, oui, oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Allez, on tire, on tire, on tire, on tire, on est des fous. Moi j'ai rien fait et hey. hey, pourquoi tu me cherches? Oh là là! Oh là là! Oh là là! C'est trop violent pour moi! Tout ça, moi je suis qu'un pauvre et hey, je suis que Gandalf. Moi j'ai pas de je suis pas un milliard de vies. On va tester une autre classe. Toc. Allez. Ah mec Warden, il, il est en train de buter tout le monde. la mine, je pense pas qu'on l'aura. Faut arrêter de s'acharner dessus. Hein. Oh, trop de violence. Caché, caché, caché, caché, bref. Eh, hey, y'a des rouges là, c'est quoi ça Ok, good. Merde, ils ont recapturé la forge. C'est pas grave. On continue, on s'en fout. Oh, get wrecked. Get wrecked. Ok, ok, ok ok. Allez, hop, hop, hop, on se bouge. l'impression que je suis le chef des armées. J'espère qu'on va pas popper par derrière. Merde. Moi, j'étais là tranquille pour régénérer. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils ils sont pas sympas. Hein. <rire> Mec, je suis planqué, j'ai une pelle. Qu'est-ce que tu vas faire Oui, c'est bien ça. Recapture la forge. YOLO Bon, celle-là va, va pas toucher une cible, hein. Ça ne va pas piquer les hannetons. Ok, je crois que je me suis foiré. Ouais, c'est ça. Elle était en cours de recharge. yo il est wrecked. C'est ça, je dis trop recte, je crois. Je suis Papa Noël. Comment il s'est fait niquer Comment il s'est fait niquer Oh Oh, pas moi, pas moi, pas moi Non, non, moi Non. Pas possible. Ne me tue pas. On va tester une autre truc, une autre classe. Ah oui d'accord. Je, je fais une. Oh. oh Là ça part sur un recte total. Oh, on, on gagne pas mal. Là on peut les rattraper, on peut. Bon, moi je me barre, hein, je me barre euh, vers ici. Ce sera pas mal. Ce sera plutôt cool. Ah non, ça part pas sur un recto total, là, carrément pas. Ils ont ils ont piqué la ferme. C'est la série qu'ils ont piqué. On a la forge et euh, ça. D'accord, donc là, ils vont aller à la forge, je les connais. Ce que je disais, ah non, c'est l'écurie, le ah l'enculé, il a piqué l'écurie. Oh Oh la la éjecté, Eject Ejected Ok, c'est parti, on va rechercher la forge... la ferme, pardon. Euh... euh... Ok, ok, ok, ok, ok. Ça part sur un... Euh, je... Je charge la ferme. Casse-toi, casse-toi, casse-toi Cassez-vous, cassez-vous On chauffe, on, chauffe, on chauffe. Allez, allez, allez, allez, allez Oui, c'est bien, ça Oui, deux captures Allez Oh, oh, oh, oh J'ai pas dit, je voulais être dans le combat Trop de violence en ce monde Ok, donc là, je m'en vais Mais il y a, y a un boost ici, en fait Je ne pas vu Oh, le con Eh, on peut pas et yeah, bon bref c'est pas grave on n'est pas là pour faire des jumps ok ok ok ok ok c'est ah on a plus que la ferme merde euh, ouais non je pense là non c'est foutu dommage Osef c'est un jeu de quoi on a perdu MDR ah ah ah ah ah ah ça peut ça peut pas du tout en fait ça peut pas du tout je sais pas du tout à combien de temps on a mis de vidéo ok ouais hop là comment sortir de l'eau rapidement tu prends le kit mage d'ailleurs je suis toujours pas mort on n'aura pas vu d'autres kits je crois ouais non c'est mort c'est mort c'est mort Oh, là c'est la série si je suis en mode discretos devant la série qu'on le défense on le défense on le défense ah. bravo bravo bravo bon c'est pas grave on est à combien 1000 ouais il restait comme 500 points non Impossible, euh, dommage. J'ai tapé qu'un G, on s'en fout. C'est pas grave. Euh, bon, bah c'est pas grave, mais bon, oh, voilà. On est quand même content. Euh, donc, euh, bah je pense que la vidéo doit être pas trop mal. Donc, euh, ouais, je pense que ça doit être pas trop mal. Je sais pas combien de temps on en est du tout. Bon, mmh, c'est pas grave. Euh, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner, ça, ça me ferait vraiment plaisir parce que ça se voit. Euh, si vous commentez aussi. Et si vous likez, les vidéos seront plus hautes quand vous faites des recherches. Donc n'hésitez pas à le faire. Euh, et puis aussi euh, dimanche, oui c'est ça, dimanche là, il y aura une vidéo de la chaîne Glory. Et peut-être que je ferai euh, mercredi prochain pas une vidéo sur Epicube, je sais pas encore. Voilà, c'est petite info. Bon, bon, bref, c'est pas grave. Si vous en foutez, pas, bah, vous en foutez, c'est tout. <rire> Salut à tous, t'es Spirit. Oui, Bufferfish. faire fiche. Oh, connecté. Oui. <musique>